Hey, hey, hey, hey salut J'espère que vous allez bien. Euh, nous, ici, on va très bien. Je suis accompagnée d'Audrey. J'ai 28 ans. Je suis mariée depuis... Ouais, ça fait 3 ans cette année. Et du coup, euh, ce que dans la vie, chanter, euh, apprendre et partager. Je ouais, partage okay. des fois un peu trop, mais j'aime... Mais partage. tu partages sur quoi alors j'aime bien partager ce que j'apprends dans le cadre de mon mariage de le de, cadre de, des erreurs que j'ai commis j'aime tellement l'autre mmh. que j'ai pas envie qu'il qu se retrouve dans la même galère que moi donc euh, c'est pour ça que j'ai créé une page avec mon mari et aussi j'aime partager aussi des moments de qualité euh, j'aime bien vivre le moment présent mmh. et pas être dans la, dans le superf dans la surface j'aime mmh. vraiment m'engager en profondeur avec les gens, donc euh, voilà. En fait, avec Audrey, euh, on a eu une idée de vidéo, et Audrey, quand est-ce qu'on a eu cette idée On a eu cette idée de vidéo parce qu'on s'est rencontré ouais, une deuxième fois mm -hmm. dans le cadre d'un événement girly, on va dire, on va rentrer <rire> dans, le, dans <rire> le détail. Et du coup, euh, mais on, a, on a une amie une copine en commun, mm. Et on est dans la même ville, donc euh, on s'est rencontrés et euh, tu m'as interpellé. Tu m'as interpellé. Euh, elle est rentrée dans la salle, je suis quelqu'un qui observe beaucoup, mais qui observe et ça peut peut-être gêner les gens, mais c'est pas grave j'observe, moi je pas <rire> vu qu'elle observe elle <rire> elle observe à et elle est rentrée j'ai passé un très beau moment avec toutes les filles qui étaient présentes mais c'est vrai que Caroline euh, je lui ai pas dit, mais mmh. quand elle est rentrée elle m'a interpellée on m'a déjà fait un topo, entre guillemets, sur elle pas critiqué, pardon mais on, avait, on avait fait un topo sur elle parce que ouais. quand je rencontre les gens j'aime bien savoir et tout et c'est vrai qu'elle m'a interpellé par la paix qu'elle dégageait en fait qu'elle dégage, pas qu'elle dégage, c'est toujours d'actualité mais qu'elle dégage sa simplicité et c'est vraiment, on a discuté et c'est vrai qu'il y a une idée de vidéo comme ça qui est apparue et euh, elle est restée elle-même et on en a échangé comme je disais une idée de vidéo dans le sens comment euh, être restée soi-même même quand on est entouré, mm -hmm. sans se compromettre. Mm -hmm. Et ben voilà. On est Juste là où je je rebondis aussi. Parce que oui, elle observe, mais moi aussi j'observe. Ben voilà, je <rire> <c> savais <'est ça. rire> Et moi j'ai aussi observé Audrey parce que Audrey, je la suis sous les réseaux. Donc avant euh, qu'on se qu ouais, soit ce ouais, jour là, sur, ouais. je te suivais déjà sous les réseaux. Jour, ok, okay. d'accord. Donc quand je l'ai vue, j'ai dit, ah mais elle c'est euh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. <rire> Du coup, forcément, je t'observais, mais je pense que tu n'as peut-être pas vu. Non, voilà. Non, je vu. Elle a fait ça en secret, mais moi aussi, du coup, on s'observait tous les deux. Du coup, je la regardais un peu sous les côtés de ton photo. <rire> <rire> Et moi, eh ben, pas à l'inverse, parce que oui, tu as la paix, mais moi, quand j'ai vu Audrey, je me suis dit, wow, « Waouh, cette femme-là, elle est sûre d'elle. Euh, genre, elle sait ce qu'elle veut faire. Enfin, » Moi, c'est ce que j'ai vu direct. J'ai vu que, tu et attends attends mais c'est ce que elle m'a dégagé j'ai vu une femme sûre d'elle appuyer d'ailleurs ses, ses valeurs et tout je mm -hmm. te promets c'est ce que j'ai vu. vu je me suis dit ah, euh, et je me suis dit bah, c'est pas pour rien qu'elle est amie avec qui tu sais ouais, oui. ah, <rire> et ouais en gros c'était ça l'image que j'ai eue du coup bah, j'avais posé une question je me suis dit comment tu te qualifierais parce que je voulais jouer euh, sur le fait qu'on se qualifie pas forcément comme l'autre nous nous voit et du coup pour ah, fond, tu tout as tout déjà tout répondu ou oui j'avoue j'avoue ben, je me qualifie du coup sans ce que l'autre voit parce que mmh. c'est vrai que je ne veux pas demander vous me voyez comment enfin, ouais. voilà c'est pas des occasions comme ça moi je me qualifie dans mon monde à moi quelqu'un pas forcément qui a confiance en elle mmh mais qui, pas qui a un fort caractère mais qui, une femme ayant du caractère pour moi je, je différencie des deux parce que c'est quoi la différence pour toi pour moi avoir une force de caractère comment moi je le, je le, je le vivais c'est à dire que ben, rentre dedans, cache oui je suis directe, c'est à dire que il n'y a pas de faux semblant, ouais. je dis ce que je pense et voilà. J'essaie de ne pas blesser l'autre parce que j'ai été très blessante auparavant. Mais ayant du caractère, c'est pour moi la texture tu vois, de la personne, dans le sens où c'est quelqu'un qui, qui vit ce qu'elle vit, qui partage ce qu'elle vit, qui croit en ses valeurs, mais qui peut se remettre en question mmh. aussi, mais qui n'est pas dans le rentre-dedans tout le temps comme ouais. je l'étais. Il pas en chance, je peux l'être aussi. Mais ayant du caractère, c'est-à-dire que j'apprends à accepter qui je suis sans m'excuser, du coup, parce que... c'est très bien ça. Sans me dire... pas de tu es. Voilà, je l'apprends, mais c'est tout récent. 28 ans, c'était... Voilà. Mais, et aussi généreuse, je peux dire, et entière. Comment toi tu te qualifies, madame? Du coup, moi, je me qualifie Comment? sans le regard des autres, sans le regard des autres. Moi, moi avec mes intimes peut-être. Voilà. Ouais, oui, oui mes intimes. Voilà. Je suis plutôt une personne qui aime rigoler. Ah ça j'aime beaucoup rigoler. Un joli sourire. Pas <rire> toujours confiante avec mon sourire d'ailleurs. <rire> ouais. Oh. Mais, euh, ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup rigoler. Euh, je suis une personne qui réfléchit beaucoup avant d'agir aussi. Ouais. Ouais, je réfléchis beaucoup. T'es spontanée réfléchie. Voilà c'est ça, ouais. je ne fais pas semblant, mmh. mais avant de faire quelque chose, je réfléchis correctement. Mmh. Mmh. Ouais. Et euh, je suis extravertie, introvertie. Les deux. Ouais, tu vois mmh. <rire> Je sais que ma confiance en moi, elle a, elle a été atteinte euh, quand je suis arrivée en France, en Martinique. J'ai toujours eu mes copines, j'ai toujours été, jamais toute seule, tu vois. Arrivée en France, j'ai vécu une année. Mais je ne vais pas refaire le témoignage puisqu'il est sur J.A.I.D. Alors vous allez cliquer, <rire> mais vite fait, j'ai <rire> eu une année où en fait j'ai subi l'harcèlement harcèlement scolaire. Du coup, euh, bah, ça, ça m'a... Ouais, parce que je n'ai pas connu ça. Moi, mmh. j'ai toujours été entourée. J'ai toujours été la copine de X, la copine de Y. Hein, je n'ai mmh. jamais été seule après donc, cette, cette expérience. Euh, L'éternel, bah, je pense qu'il fallait que je passe par là. Tu obligé là. Il a travaillé sous ma confiance et c'est maintenant que je peux dire que j'ai confiance en moi. Ma... Grâce, grâce à ça. Grâce à ça. Finalement. Donc, ouais. euh... tout n'est tout est, tout que grâce en fait. Est-ce mais... à... est que, est que toi, euh, au niveau de la confiance, comment, ça... comment tu es On va dire que j'y travaille. Ouais. J'y travaille. Euh, J'apprends à me complimenter, Parce que. Mmh. Je... J'ai du mal à recevoir des compliments, Ça, ah oui. oui, oui, oui, je, je cache très très bien mon côté introverti, mais j'ai du mal aussi, euh, non seulement à les recevoir, mais à les accepter, voilà, mmh. comme tu dis, et j'apprends vraiment à, à me complimenter, c'est-à-dire que pour moi, quand tu m'as dit comment tu me qualifies, <rire> Faut, il fallait que j'y réfléchisse parce que ce n'est pas quelque chose de, de, de naturel chez moi, et pourtant c'est quelque chose qu'on devrait nous apprendre. C'est la base parce que mmh. quand tu sais qui tu es, forcément ton mmh. identité en crise, tu n'as as pas, pas le temps de te de, de, de, de, de moudre et de ne de, de, pas avoir confiance. Mais c'est vrai que ça peut arriver et euh, donc ma confiance, j'y travaille. Mmh. Mais je, je, je suis en train de faire un cheminement dans le sens où je visualise, je visualise la femme que je veux être mmh. et je mène des actions... Comme si j'étais déjà cette oh, femme. Ouais. Est-ce que tu penses qu'en groupe, il faut s'adapter ou bien plutôt rester soi-même? J'ai longtemps, longtemps fait en sorte de, me, de rentrer dans le moule pour être acceptée. Mm. Et c'est quand j'ai compris d'où venait cette, cette, cette quête d'être acceptée, c'est-à-dire que je sais que ce n'est pas mes valeurs, mais je vais faire. J'étais prête à le faire pour pouvoir être acceptée. Et quand j'ai vu... J'ai compris, Dieu m'a fait comprendre, pas j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre d'où venait cette euh, quête d'être toujours accepté, mais ça venait de, de l'abandon de mon père biologique. Mmh. J'ai dû le rechercher à 18 ans de moi-même, sinon il ne m'aurait pas cherché, il m'a laissé partir ou quoi. Donc mmh. du coup, quand j'ai compris ça et que Dieu m'a vraiment guéri, j'ai dit, mais non, là tu ne dois pas... Écoute, si tu n'aimes pas les potins tu dis clairement que tu n'aimes pas les potins, Et eh bien qu'on me laisse manger toute seule, c'est pas grave, mmh. <rire> ma petite salade dans mon coin, c'est pas grave. En fait, maintenant, donc ça rejoint la réponse dans le sens que, oui, tu, tu, on ne doit pas se compromettre et on ne doit pas mettre nos valeurs de côté pour mmh. soi-disant appartenir à un groupe. Quand on est soi-même, on va trouver les personnes qui vont former notre tribu. Il y a un verset de la Bible qui nous dit « La vérité vous affranchira ». Exactement. Il bah, faut que tu sois vrai. Donc, comme tu dis « La vérité nous affranchira », de ne pas se compromettre. C'est ça. Ça fait perdre du temps aux autres et ça te fait perdre du temps à toi. Mmh. Et tu t'étouffes. Tu, tu Moi, je me suis retrouvée à un moment donné, je rentrais, je pleurais. Comment tu sois seule Que mal accompagnée Parce qu'au final, tu, tu cherches l'accompagnement qui, qui n'est pas mmh. valable pour toi, pour tes valeurs. Donc, en fait, tu vas quoi Tu vas mettre Dieu de côté pour avoir des copines Non. Du coup, euh, bah, la vidéo va s'arrêter ici. Euh, N'hésitez pas en commentaire à nous dire bah, ce que vous pensez. Répondez à la question. Est-ce qu'il faut s'adapter ou rester soi-même quand on est euh, en groupe? Voilà, voilà. Un mot à dire ou... Non. Non, pas de mots. Tout a été dit. Bye. Bye. Bye. Bye. Non, ok, on y va. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.